Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous accueillir. Je vois que vous êtes extrêmement nombreux et ça me ravit. Je suis contente de pouvoir vous présenter cette conférence car j'espère qu'elle va vous redonner beaucoup, beaucoup d'espoir. Si vous êtes en train d'écouter cette conférence et que très certainement vous cherchez une alternative au régime, vous êtes certainement comme nos clientes hein, qui viennent nous consulter et qui nous disent « Vous êtes ma dernière chance, j'ai tout essayé, les régimes, les substitutions alimentaires, les compléments alimentaires, mais aussi les psy, le sport, la méditation, l'hypnothérapie, la sophrologie, euh, même des opérations gastriques hein, telles que euh, la pose d'anneau, les sleeves, etc. Et rien n'y fait, je reprends toujours du poids. » Comme elle, vous avez peut-être l'impression que sur vous, rien ne marche et que vous manquez de volonté. Et si je vous disais qu'il n'est nulle question de volonté et qu'il est possible de perdre du poids sans faire de régime C'est une approche qui est radicalement différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Parler de perte de poids sans faire de régime, ça semble juste impossible et pour me voir même irréel. Et pourtant, c'est possible. Vous pouvez vous dire que c'est encore une de ces méthodes miracles. On nous a tellement raconté de balivernes, bali je me mets dedans, parce que j'ai été moi aussi en surpoids, au sujet des produits et des techniques révolutionnaires, que quand on arrive derrière tout ça, et qu'on peut forcément être taxé de charlatanisme. Et pourtant, tout ce que je vais vous présenter ici est prouvé scientifiquement. La méthode mère existe déjà depuis dix ans, et depuis dix ans, nous accompagnons des personnes à perdre du poids durablement, sans faire de régime. Et c'est parce que nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, une approche qui est vraiment fondamentalement différente. Dans cette conférence, vous allez comprendre pourquoi il faut arrêter de s'acharner à mincir en faisant du contrôle ou de la restriction alimentaire. Cela fait déjà quatre générations de régimes qui existent et la population est de plus en plus en surpoids. Il est temps de comprendre que la solution n'est pas dans l'assiette, mais dans la tête. Dans cette conférence, vous allez comprendre le sens du surpoids, vous allez comprendre pourquoi vous êtes en surpoids et quel rôle joue la nourriture dans ce contexte et pas l'inverse. Et bien sûr, vous allez enfin avoir des clés pour savoir comment faire pour perdre ce poids durablement sans faire de régime. Vous allez voir que finalement, il est possible de se libérer de ces problématiques et de manger avec plaisir. Avant d'aller plus loin, vous avez certainement vu sur le côté, là, ici, que vous avez un chat et que vous pouvez poser vos questions. Je ne répondrai pas sur l'instant, mais j'ai prévu un temps juste après la conférence pour pouvoir répondre à vos questions ou un maximum de questions. Voilà, nous sommes prêts. Installez-vous confortablement. Nous allons passer une heure et demie ensemble et j'espère pour vous une heure et demie de, de bonheur. Et sincèrement, je l'espère. Voilà, je vais partager maintenant mon écran et on va pouvoir commencer cette conférence. Alors voilà, on est parti. Je partage. Nous allons parler maintenant de neurosciences et surtout d'épigénétique pour comprendre le pourquoi du surpoids et pouvoir agir pour mincir durablement sans faire de régime, avoir des clés pour agir sur les causes profondes de la prise de poids. Avant de commencer la présentation, je voulais vous dire en quelques mots qui je suis et quelle est ma légitimité pour parler de ce vaste sujet qui est le surpoids. Je m'appelle Nathalie Maire, et j'aime dire que mon métier, c'est de redonner du goût à la vie. Je suis la fondatrice de la méthode mère, je suis coach neuro-comportementaliste en nutrition, diplômée de la faculté de médecine en psychologie et pédagogie du comportement alimentaire. Et puis pour approfondir ces sujets, j'ai ensuite complété mes études par des domaines connexes qui sont la neurologie, la, les neurosciences, euh, la biologie cellulaire et les transmissions génétiques et épigénétiques et j'ai eu aussi accès, j'ai eu la chance d'avoir accès à des centaines de publications médicales et scientifiques et j'ai aussi travaillé avec d'éminents chercheurs qui, euh, grâce aux résultats de leurs recherches, m'ont permis de mettre au point cette méthode qui se base essentiellement sur ce que j'ai appelé l'épigénétique appliquée et notamment appliquée au surpoids. J'ai aussi testé cliniquement durant deux ans les résultats de mes recherches avec un travail en collaboration avec le corps médical et des chirurgiens bariatriques, donc avec une population de personnes en obésité morbide. Je suis pionnière dans l'approche du surpoids en lien avec les transmissions épigénétiques telles que je vais vous le présenter maintenant et c'est une méthode qui ouvre une voie vers une approche du surpoids qui est fondamentalement différente et ce notamment à travers les comportements neuro-inconscients, qui est une exclusivité de la méthode mère. Alors, ce ne sont pas mes mots, hein, ce sont les mots d'une association d'une centaine de médecins et de pédiatres à qui j'ai présenté mes recherches et mes résultats récemment. Alors, pourquoi, pourquoi le surpoids Pourquoi est-ce que je, finalement je me suis intéressée au surpoids Eh bien parce que j'ai été moi-même en surpoids, que ma mère était en surpoids, que mon père était dans un contrôle draconien de la nourriture, pour ne pas prendre de poids. J'ai beaucoup souffert de ce surpoids, je n'étais plus sûre de moi, je me trouvais moche, Je m'habillais était un enfer, et à des moments donnés, je n'avais même plus envie de vivre. J'étais constamment en régime, les restaurants entre amis, c'était un calvaire, Enfin, tout était difficile, je pense que vous savez de quoi je parle. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi, pourquoi j'avais pris de poids, et, euh, et j'ai bien vu que les régimes alimentaires ne fonctionnaient pas. Et comme j'ai toujours été passionnée par le comportement de l'humain et le fonctionnement du cerveau, j'ai eu envie, je me suis dit que peut-être le point de départ était euh, euh, au, au niveau de nos comportements. Comme je vous le disais tout à l'heure, la méthode mère existe depuis un peu plus de dix ans, mais c'est vraiment le résultat d'une trentaine d'années de recherche et de travail. Cette méthode permet de se réconcilier avec la nourriture, de lâcher les obsessions et la culpabilité, et de retrouver la légèreté, et pas que la légèreté, la légèreté de la vie aussi, c'est-à-dire de devenir ou de redevenir qui on est vraiment. J'ai grand plaisir à pouvoir vous présenter tout ça. Pour commencer donc cette, cette, cette présentation, euh, la première chose, c'est important de savoir à qui s'adresse cette méthode. Donc en fait, cette méthode, elle s'adresse à tout le monde. Mais elle s'adresse bien sûr en particulier, plus spécifiquement aux personnes qui sont en surpoids, en surpoids, obèses, euh, en sous-poids aussi, et, et anorexiques. Hein, euh, et bon, précisément là, aujourd'hui, je parle plus du surpoids. Euh, on va retrouver donc dans les personnes qui, euh, qui cherchent à perdre du poids, toutes sortes de personnes. On va avoir des personnes qui veulent lâcher le contrôle alimentaire, il y a des personnes qui veulent retrou retrouver leur, euh, leur ligne, il y a des personnes qui veulent arrêter d'avoir des crises de compulsion alimentaire, il y a des personnes qui veulent savoir comment s'alimenter euh, pendant qu'elles sont enceintes, ou, ou des personnes qui ont peur hein, de grossir euh, avant d'avoir un enfant, donc qui ne font pas d'enfant, ou en tout cas qui ont vraiment des, des, des très grosses peurs par rapport à ça. Voilà, tout ce qui est montré là, en fait, sont... Euh, sont des possibilités pour pouvoir accompagner une personne qui est en surpoids. Hein. Comment nourrir bébé euh, une fois qu'il est, qu est né, euh, comment perdre du poids quand on s'est arrêté de faire du sport, comment euh, ne pas prendre du poids quand on s'arrête de fumer. Euh, voilà. et, et aussi euh, les notions de, de pré-ménopause et post-ménopause, parce qu'en en fait, il euh, n'y euh, a pas de raison de prendre du poids euh, quand on est une femme ménopausée. Et ça aussi, ça fait partie des explications que nous donnons lorsque nous rencontrons des personnes qui prennent du poids au moment de la ménopause. Alors, avant toute chose, je souhaite ouvrir cette conférence avec quelques postulats de départ, hein, avant de, de vous présenter euh, le sommaire. La première chose que je souhaite vous dire, c'est que dans la vie, nous rencontrons tout type de personnes. Des personnes en surpoids, des personnes en sous-poids, des personnes que l'on peut pourrait qualifier de normal, hein, si, quoique tout est relatif. Et on voit aussi euh, finalement qu'il y a des personnes qui mangent très peu et qui grossissent très vite, et qui mangent très équilibré et qui ne perdent pas de poids, ou qui le reprennent euh, assez facilement au, au moindre écart. Et on rencontre aussi à l'inverse des personnes qui mangent énormément et qui pourtant sont très minces, voire maigres. Alors il est peut-être temps de se poser la bonne question. Et si la nourriture et la façon de se nourrir n'étaient pas la voie pour mincir et surtout pour mincir durablement C'est comme ça en fait que j'ai commencé ma réflexion. Et c'est aussi grâce à une phrase qu'a dit Albert Einstein qui a vraiment été un déclic pour moi, qui disait « on ne peut pas résoudre le problème à l'endroit où il se déclare, dit autrement la cause est ailleurs. » Il faut aller chercher en fait où se trouve la cause et non la conséquence. La conséquence c'est le surpoids. Alors. Il y a souvent des gens qui disent « oui, mais c'est une question de morphologie, euh, il y en a qui ont de la chance et qui peuvent manger euh, tout ce qu'ils veulent. Moi je vois avec mon mari, euh, euh, c'est vraiment euh, incroyable, moi je ne mange rien, lui il mange comme un ogre et pourtant lui il est tout mince. » Mais en fait, ce n'est pas une histoire de morphologie, ce n'est pas une histoire de nourriture, ce n'est pas une histoire de chance et c'est encore moins une histoire de hasard. Et c'est cela que j'aimerais que vous compreniez dans un premier temps, par rapport à tout ce que je vais vous présenter, c'est que pour changer sa façon de percevoir les choses, il faut commencer par intégrer le fait que la nourriture n'est pas le problème essentiel. Alors, si le problème de fond n'est pas dans la façon de se nourrir, ni dans la nourriture en elle-même, vers où faut-il se tourner pour pouvoir retrouver sa silhouette Et il faut se tourner en fait du côté de notre cerveau et comprendre que la nourriture joue un rôle particulier pour celui-ci, comme le font les drogues, l'alcool ou même la cigarette pour d'autres personnes. On voit bien d'ailleurs que quand on s'arrête de fumer, on a un gros risque de, de grossir. On déplace le problème vers un autre problème, mais on ne, on ne résout rien du tout. Pour mincir, la solution commence dans la tête. Dans cette présentation, vous allez comprendre que le grand instigateur de notre surpoids, c'est le cerveau. C'est grâce aux neurosciences qu'on va pouvoir comprendre comment agir sur notre cerveau et, sur, et, et quels sont les comportements qui sont inadaptés qui vont nous indiquer comment l'épigénétique agit et surtout comment changer les comportements ces comportements déviants. L'idée de fond, c'est de comprendre que le sens de ce de ce pourquoi on, on détourne la fonction de la nutrition à d'autres fins que celle de se nourrir. La méthode mère, c'est apprendre à se comprendre et surtout à mettre notre cerveau à notre service pour avoir prise sur nos comportements, plutôt que ce soit lui qui nous dicte comment, comment on doit faire. On devient, comme j'aime souvent le, le dire, le, le réalisateur, le metteur en scène et l'acteur de sa vie. On n'aura plus jamais à subir les choses parce qu'on sera en conscience de ce qui est en train de se, de se passer dans les moments de, de notre vie. Hein, je parle de la vie parce que vous verrez qu'il y a un lien, enfin en tout cas les clientes le voient très bien, euh, clientes et clients, euh, qui a un lien très fort entre la façon dont on vit et la façon dont on mange. La troisième chose que je souhaite partager avec vous, c'est comment fonctionne ce que l'on appelle la fonction de la nutrition. Alors J'approfondirai un petit peu tout à l'heure, mais je souhaite l'introduire dès, dès maintenant, vous, vous comprendrez pourquoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le besoin de se nourrir dans notre corps hein, correspond à plusieurs critères. Il y a tout d'abord un critère psychologique et ensuite un critère physiologique. Et en fait, tout est lié. Hein, ce serait même plutôt du physio et du psycho. Euh, se nourrir, ça correspond en fait, c'est nourrir nos cellules. Et c'est quelque chose de très concret. Donc là, on est vraiment dans une partie physique que l'on va ressentir dans notre corps. Et puis, on a une partie plus psychologique qui, elle, est, on va dire, plus subjective. Elle fait appel à la notion de, de motivation, d'envie, de plaisir, de déplaisir. Hein, il, y a, il y a vraiment euh, ces deux fonctions dans, dans, dans la fonction de, de la nutrition. Pour bien se nourrir, il faut remplir, en fait, ces deux dimensions conjointement. Hein, comme ça, il n'y a pas de confusion possible. Je ne cherche pas que à avoir du plaisir. J'ai besoin du ressenti dans le corps et, en même temps, de, euh, de, cette, de, de cette appétence, vis-à-vis d'un aliment. Mais il faut aussi répondre à trois critères qui sont 1 répondre à un besoin en énergie qui sont là des calories et là n'importe quel aliment peut être traduit en nombre de calories. Il faut également que l'alimentation nous attire, nous fasse plaisir, hein, la dimension de plaisir est très très importante dans la fonction de la nutrition et là on est plus sur une notion de psy mais quand même en lien avec l'aliment, et c'est d'ailleurs souvent ici que euh, les, euh, les confusions se font. La gourmandise, ce n'est pas un vilain défaut, hein, quand elle sert à réguler notre faim. La, la, la nature est vraiment bien faite, hein, la nourriture c'est vital, il faut donc que ce soit quelque chose de plaisant. Euh, ce que je présente ici, bien sûr, c'est dans le cadre d'une personne qui n'est pas en surpoids. Le plaisir de manger, c'est une émotion en lien avec l'aliment en lui-même. On parle d'aliments spécifiques. Et euh, chaque aliment, euh, qu'il s'appelle salade ou qu'il s'appelle chocolat, peut apporter autant de plaisir s'il est consommé quand le corps le réclame. J'y reviendrai. Et ensuite, on parle de euh, l'aliment qui apporte du réconfort. Là, on est plus dans une dimension psychologique. C'est le bien-être que l'on ressent après avoir mangé des aliments qui nous ont fait plaisir. Et lorsque on respecte cette règle, c'est-à-dire à la fois répondre à la dimension physiologique et psychologique et en même temps répondre aux trois critères qui sont ceux que je viens de vous énoncer, on ne peut pas prendre de poids et en fait on doit manger sans culpabilité et finalement se faire plaisir et répondre aux appels de notre corps. On va voir que les personnes qui ont tant surpoids ne savent plus faire la différence entre le psycho- qui est en lien avec mon besoin de me nourrir, ce que j'appelle la vraie faim, et mon psycho qui est en lien avec le besoin de combler, et de me réconforter ou de m'apporter du plaisir. Alors, rassurez-vous, hein, même si une fois que tout ça est décortiqué, ça semble très compliqué, mais en fait, finalement, la fonction de la nutrition, c'est quelque chose qui est inné. Donc, on sait faire naturellement. Il suffit simplement de réactiver ces différents critères pour pouvoir en fait euh, recommencer à manger selon nos instincts. Il suffit d'aller les réactiver et c'est assez facile pour la plus grande majorité des personnes. Et enfin, pour bien comprendre tout ce que je vais vous expliquer, nous allons définir ensemble, le temps de cette présentation, un nouveau modèle de pensée. Alors, prêtez-vous au jeu, hein, faites comme les enfants, hein, euh, faites comme si c'était vrai, et puis euh, bien sûr vous serez libre après euh, de reprendre vos croyances et vos schémas actuels. Mais pour le temps de cette présentation, euh, soyez ouverts et écoutez-moi, et ensuite vous verrez bien ce que vous faites de ce que je vous euh, dis maintenant. Le surpoids n'est pas là pour vous gâcher la vie, le surpoids n'est pas là, la nourriture n'est pas là pour vous empoisonner, L'idée, c'est plutôt de comprendre que euh, si le surpoids existe, c'est qu'il a une raison d'être. Et s'il est là, c'est parce que il, notre cerveau a trouvé une solution gagnante, c'est pour lui la solution gagnante qu'il a trouvé pour nous aider à supporter les difficultés de la vie, voire à y trouver euh, du réconfort. Hein. Et c'est pour ça notamment que... Euh, il trouve son compte à nous rendre obsédés de la nourriture et, et, et également à nous, mettre, à nous mettre en surpoids donc ce qu'il faut comprendre dans un premier temps c'est que la nourriture c'est un modérateur la nourriture c'est un modérateur émotionnel, c'est à dire quand je dis modérateur émotionnel c'est à dire que en fait, il va moduler les émotions une émotion très forte peut être compensée par, par la nourriture et c'est une des premières choses que, qui qui est important de comprendre, hein. certaines personnes le savent très bien, euh, qui est, que la nourriture va, dès que ça ne va pas, en fait, elles vont, elles vont aller manger. C'est donc une première chose à comprendre et à accepter, hein. c'est qu'il y a vraiment une notion de détournement de la fonction de la nutrition vers un besoin de se réconforter, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Autre chose qu'il faut comprendre et accepter, c'est que le surpoids, c'est un rempart contre la vie difficile, c'est-à-dire que c'est une façon de mettre à distance une vie qui est vécue comme un combat. C'est pour cela que je dis que le surpoids, c'est un rempart, une protection. Il isole en quelque sorte des ressentis douloureux. Je sais que certaines personnes vont me dire « mais moi, pas du tout, enfin, je, je, ma, vie, ma vie va très bien et, et je n'ai pas de problème à part, à part, à part ce sacré surpoids ». Mais c'est en fait exactement ce que j'explique, en fait. c'est que le surpoids, Justement, comme il isole, la personne a la sensation d'être bien, d'aller bien, etc. Mais pour autant, le corps parle et s'exprime en disant que lui, il a, il a un mal-être à l'intérieur. Ce que l'on peut dire, donc, c'est que les personnes qui sont en surpoids, hein, c'est prouvé scientifiquement, sont des personnes qui sont plus fragiles émotionnellement, voire intolérantes émotionnellement. Et le surpoids, en fait, va prendre tout son sens ici. Si le surpoids s'est emparé d'un corps, hein, s'il a une véritable raison de, de, de faire cela, c'est parce qu'en en fait, il essaye de, de nous protéger. Pour résumer, la nourriture et le surpoids servent à réguler nos stress conscients et inconscients. Et c'est ce que je vous propose de découvrir aussi dans cette présentation, c'est ce que sont ces stress conscients et inconscients, hein, qui sont en fait la source principale de la prise de poids. Voilà, Maintenant que j'ai posé mes prérequis, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Vous verrez que ce que j'ai abordé en intro va nous servir tout au long de cette présentation. Donc, Dans une première partie, nous allons parler plus précisément de pourquoi nous sommes en surpoids et surtout le sens du surpoids. Dans une deuxième partie, je vais aborder la problématique des régimes alimentaires, pourquoi nous reprenons du poids après les régimes alimentaires et comment enrayer ça. Et la troisième partie, euh, dans cette troisième partie, je vais évoquer euh, la solution que propose la méthode mère pour mincir durablement sans faire de régime. Et ensuite, avec euh, le temps qui nous restera, je répondrai à quelques questions qui auront été posées dans le chat. Pourquoi sommes-nous en surpoids et comment faire pour enrayer ça Il faut tout d'abord comprendre que le surpoids est un révélateur. C'est une conséquence de quelque chose qui se passe en amont. On attribue trop souvent le surpoids à... Une seule cause, celle de trop manger. C'est vrai, c'est vrai que trop manger entraîne du surpoids. Mais on l'a vu, certaines personnes sont très en surpoids et mangent pourtant des rations inférieures à la moyenne. La vraie question est, qu'est-ce qui nous pousse à être obsédés par la nourriture Certaines personnes répondent à cette question en disant « c'est à cause de la publicité que nous sommes en surpoids. Nous sommes constamment sollicités par des aliments qui nous font envie. » Oui, mais si c'était le cas, 100% des personnes seraient grosses puisque nous sommes tous confrontés aux mêmes publicités. D'autres disent « c'est héréditaire, dans ma famille nous sommes tous gros ». Oui, vous avez certainement vu, malgré tout, des familles dans lesquelles il y a des personnes qui sont en surpoids et d'autres pas. Donc il faut arrêter d'aller chercher des réponses ailleurs qu'en soi-même. Et tout le travail de la méthode mère, c'est la reconnexion à soi, à ses ressentis, à ses émotions. Ces sensations qui sont entravées par toutes sortes de stratégies de protection, comme le surpoids, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je prends du volume Que ce soit très jeune ou plus tard. La réponse se trouve dans la perception que notre cerveau a de l'environnement dans lequel il pense qu'il est. Notre cerveau se leurre, il se croit dans un environnement, il se sent en permanence agressé, et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Même si je sais bien que certaines personnes évoluent dans des milieux très durs. C'est dans ce contexte que vous allez comprendre comment l'épigénétique prend tout son sens, et qu'il faut aborder le surpoids comme, comme un symptôme secondaire, comme un révélateur et non comme une finalité. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. L'épigénétique nous ouvre les portes d'une avancée exceptionnelle sur la compréhension de nos comportements compulsifs, réactifs et aliénants, mais aussi sur le sens de la maladie et bien sûr le rôle du surpoids. Alors je vais tout d'abord vous présenter brièvement ce qu'est l'épigénétique. L'épigénétique... L'étude de l'épigénétique, ce n'est pas quelque chose de nouveau du tout, puisque ça existe déjà depuis 1942. Épigénétique veut dire « au-dessus des gènes ». En grec ancien, « épi » veut dire « sur », donc « sur les gènes ». Cette science a été totalement ignorée pendant longtemps par l'ensemble du corps médical, qui a préféré se focaliser sur une approche plus mécaniste du corps humain, mais aujourd'hui elle revient vraiment en force. Ce que la science a prouvé, c'est que les stress importants, les événements traumatiques d'une vie, s'inscrivent, inscrivent, inscrivent leurs marque directement sur nos gènes et modifient de façon ciblée et durable nos comportements. Les épigénéticiens, quant à eux, ont découvert que ces modifications se transmettaient aux descendants par le biais de la reproduction. L'objectif poursuivi par ce système est de transmettre à la génération suivante une connaissance quasi innée d'événements, dont il faudrait se, se préserver. C'est un surprogramme qui vise à améliorer la race et à préserver la survie de l'espèce. Cette hérédité agit exactement de la même façon que la transmission d'un savoir-faire d'un parent à son enfant, sauf que là, il s'agit d'une génération à une autre. Ces événements sont inscrits dans, notre, dans une mémoire inconsciente, sous forme d'émotion, et toute personne a de cette façon, dans sa mémoire, des vécus de situations émotionnellement intenses qui ont été provoquées par des stress très forts qui se sont passés dans la génération d'avant, dans les générations euh, antérieures. Et ces traces sont réellement visibles scientifiquement sur l'ADN. Nous n'en avons pas conscience. Ce qui est visible, en fait, ce sont nos comportements inadaptés. C'est pour ça que nous sommes des coachs neuro-comportementaux en nutrition, parce que nous allons nous repérer en fait ce qui se passe au niveau des comportements. J'aime bien, vous voyez, cette photo que vous avez sous les yeux, car elle image bien comment l'épigénétique vient en quelque sorte emprisonner le programme d'origine. Pour être plus concrète, je vous donne l'exemple de l'obsession à la nourriture. Lorsque dans une lignée, à une génération donnée, il y a des ancêtres qui sont morts à cause de la famine, il peut euh, être transmis aux descendants des comportements qui sont inadaptés et aliénants face à la nourriture. Comme par exemple le besoin irrépressible de manger, ne pas pouvoir s'empêcher de terminer son assiette même si on n'a plus faim, euh, ou le besoin de stocker à l'excès de la nourriture, d'avoir le d'air plein, ou simplement d'être obsédé par la nourriture, le besoin d'avoir un besoin irrépressible de manger, etc. Tous ces comportements-là nous font comprendre qu'il y a quelque chose qui a été euh, transmis et du fait des transmissions épigénétiques, la personne peut naître euh, sur Terre hein, chargée du programme de la protection contre le manque de nourriture. Tous ces comportements sont inadaptés sachant que la nourriture existe enfin est, est partout autour de nous, en tout cas dans nos pays développés. Ces comportements nous permettent de comprendre que le programme de la survie de l'espèce s'est activé et que le comportement inné, donc manger pour se maintenir en bonne santé, a été modifié dans un objectif de protection de race humaine. Il existe en quelque sorte un surprogramme qui vient se placer entre nos comportements innés, issus de notre ADN, et un comportement acquis, issu des expériences vécues par nos ancêtres, qui a pour objectif, comme je le disais, de nous permettre d'anticiper des éventuelles souffrances et blessures. D'autre part, les épigénéticiens ont prouvé que les traces visibles sur l'ADN euh, qui modifient donc nos comportements sont totalement réversibles et les comportements, même s'ils sont hérités, peuvent être modifiés. C'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire que l'hérédité n'est pas synonyme de fatalité et que les maladies comme les troubles du comportement peuvent être éradiquées. Ce que les épigénéticiens ont également pu prouver, c'est que c'est l'environnement d'un individu qui va influencer et provoquer l'activation du programme de protection héritée. Je voudrais revenir quelques minutes sur la définition de l'environnement en épigénétique. On présente souvent la science de l'épigénétique de façon trop réductrice. De plus en plus d'écrits et de techniques apparaissent pour nous faire prendre conscience de l'importance de notre environnement et d'agir sur ces paramètres pour que les gènes de la bonne santé s'activent. Donc, on nous sensibilise sur le fait de faire attention à notre alimentation, à l'air que l'on respire, à l'eau que l'on boit. On nous demande, de, pour perdre du poids, de revenir à un comportement sain, de respecter nos rythmes biologiques, de manger équilibré, en conscience, de faire du sport, de méditer, euh, d'apprivoiser nos émotions, de gérer nos stress, de chercher à comprendre et à gérer les douleurs du passé, etc. Tout ceci, tout cela, c'est très très très bien. Et bien sûr, il faut le faire. Mais force est de constater que ce n'est pas suffisant pour perdre du poids et mincir durablement. Et c'est en cela que l'épigénétique appliquée méthode mère fait la différence. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre la parole aujourd'hui. C'est pour expliquer que le mot environnement doit être pris dans un sens plus large, beaucoup plus large, c'est-à-dire au-delà du milieu, du mode de vie, de la religion, de la culture. Il doit également être pris en compte notre environnement intérieur, Comment ce qui a été transmis va influencer nos comportements Comment notre environnement intérieur, nos croyances, nos perceptions, nos interprétations vont agir sur nos réactions et nous amener à avoir des comportements déviants, inadaptés, aliénants C'est l'interaction entre le milieu extérieur et notre perception psychologique qui va en fait permettre de perdre du poids, parce que là on va aller comprendre en profondeur ce qui se passe. Les neurosciences le prouvent. Nous percevons seulement 10% de la réalité. Les 90% sont le reflet de notre réalité intérieure issue de notre mémoire inconsciente. Vous l'avez compris maintenant, nos mémoires inconscientes sont largement, majoritairement fondées sur notre mémoire émotive qui se transmet d'une génération à une autre. Nous nous, sentons, nous nous pensons libres de nos actes mais dans 95% des cas, nos comportements sont conditionnés par nos ascendants, nos parents et notre lignée. Pour être plus concrète, si je reprends ici l'exemple de tout à l'heure sur l'obsession de la peur de manquer de nourriture, notre perception de l'environnement est faussée. Alors qu'en réalité, nous ne manquons absolument pas de nourriture, notre mémoire ancestrale nous renvoie à un tout autre film et nos comportements sont plus conditionnés par nos perceptions que par la réalité. On comprend dans cet exemple que la nourriture est une solution gagnante qu'a trouvé notre cerveau pour nous empêcher d'être en manque de nourriture. Et c'est ici notamment que l'on comprend que faire un régime ou la restriction alimentaire sont un non-sens pour notre cerveau, qui lui cherche, en nous mettant en surpoids, ou en nous poussant à manger, à nous protéger du manque de nourriture. Le régime alimentaire peut révéler des stress inconscients de famille, par exemple, et va provoquer des comportements compulsifs ou empêcher le corps de mincir. On touche à des problématiques qui sont bien plus profondes qu'être gourmand ou aimer la nourriture. Et il serait trop restrictif de réduire le surpoids à une seule problématique de peur de manquer. Parce que le surpoids peut avoir d'autres raisons, comme par exemple le besoin de se protéger contre les violences physiques et notamment contre le viol. Mais si une personne n'a pas été victime du viol, et peut en avoir quand même les traces transgénérationnelles de ce traumatisme. Et le surpoids est une solution gagnante que le cerveau a pour supprimer toute féminité, par exemple. Je, je n'ai pas dit que toutes les personnes qui étaient en surpoids ou se protègent de cela. Je dis simplement que c'est une possibilité. Alors pour nous, les coachs méthode mère, l'idée dans un premier temps, et de ne surtout pas mettre une personne dans le contrôle alimentaire, nous allons plutôt nous attacher à modifier par le dialogue et l'expérimentation des mémoires inconscientes transmises par les gènes et qui empêchent une personne de fonctionner librement. L'addiction n'est pas la cause, mais la conséquence de la mise en place d'une stratégie de survie. Et c'est arrêter d'utiliser la nourriture comme palliatif à des problèmes qui ne sont pas des problèmes de nourriture. Ce qui va nous pousser à manger et à stocker, ce n'est pas par hasard. On ne s'est pas mis à adorer la nourriture, on n'est pas devenu gourmand plus que mesure, ou que dans notre famille on était des gros mangeurs. Ce qui induit ces comportements, c'est qu'il y a un détournement de la fonction de la nutrition, car il est urgent de trouver une solution gagnante, pour créer un rempart contre une vie difficile ou des émotions qui doivent être régulées. Il faut donc travailler à changer les perceptions inconscientes qui ont été transmises pour enrayer le problème du surpoids, aller aux causes profondes de la prise de poids, pour changer la conséquence. Et pour cela, il faut changer l'environnement. L'histoire que, que le cerveau se raconte en épigénétique appliquée, les phrases telles que euh, « je suis comme ça euh, »,« j'y peux rien », je, je j'y peux rien, c'est héréditaire, ni même, ben, c'est comme ça, n'existe pas, parce que tout est réversible, en théorie. Et le programme, la prise en charge du coaching neurocomportementaliste en nutrition permet de mincir naturellement, sans effort, sans faire intervenir la volonté, et c'est durable, parce que les comportements sont modifiés à la racine. Pour sortir durablement du surpoids, vous l'avez compris, il faut travailler sur les causes profondes, ce que nous proposons, c'est un travail de mise en conscience des comportements inconscients. Ces comportements qui se répètent de génération en génération et qui vont provoquer des situations d'évitement euh, et, et, ou des compensations qui se traduisent pour les personnes en surpoids par une augmentation de la prise alimentaire. Ce travail se fait avec le repérage et la modification des comportements neuro-inconscients qui sont une exclusivité de la méthode mère. Alors, Comme nous l'avons vu, le surpoids n'est qu'une conséquence. Nous avons évoqué la peur de manquer de nourriture, mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres comportements neuro-inconscients, issus d'événements traumatiques, vécus par les ascendants, qui peuvent être amenés à détourner la fonction de la nutrition. Euh, par exemple, la résultante de ces transmissions peuvent se voir dans les comportements à travers le manque de confiance en soi, de l'estime de soi, la façon dont on pense que les autres nous perçoivent, nos croyances, sur nos capacités ou nos incapacités, sur nos obligations, sur ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, sur notre incapacité à dire non, ou à être trop gentil, ou à être trop agressif, à ne pas savoir aimer, ou à être trop envahissant, ou à être très méfiant, voire trop naïf. Bref, lorsque notre, nos, nos relations à nous-mêmes et aux autres n'est pas adaptée, c'est avec l'épigénétique appliquée qu'il faut aller chercher et modifier en fait ce qui s'est transmis pour que les comportements changent. Alors, il n'est pas utile de faire un arbre généalogique pour connaître l'histoire d'une lignée, pour aider une personne à sortir de ses enfermements comportementaux. Et pour nous, ce qui est important, c'est le repérage des comportements déviants et aliénants. Ce sont les émotions et les réactions qu'une personne a face à une situation qui peut être perçu comme un stress, qui vont nous guider pour permettre une personne de se mincir durablement. Donc, dit autrement, cela indique que l'environnement révèle en nous des histoires de stress vécues par nos ancêtres. Alors l'idée, bien sûr, ce n'est pas d'aller revivre les stress de nos ancêtres, bien sûr que non, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir modifier ce qui a été transmis d'une génération à une autre. Et c'est ça le travail sur les comportements neuro-inconscients. Et les études le prouvent, il y a vraiment un lien entre le stress et le surpoids. Des souris stressées soumises à un régime hypercalorique ont pris deux fois plus de poids que des souris non stressées soumises au même régime. Une autre étude montre que des souris soumises à un stress chronique choisissent préférentiellement des aliments très caloriques et riches en graisse. Et bien sûr, on observe ces mêmes résultats chez l'humain. Je vais maintenant vous expliquer rapidement ce que le stress provoque dans notre organisme. Comprenez que j'utilise le mot stress, mais en fait, derrière le stress se cachent nos émotions. Dit autrement, ce sont nos perceptions traduites sous forme d'émotions qui provoquent un stress. Le stress chronique va dérégler une partie de notre cerveau que l'on appelle l'hypothalamus, qui règle et qui maintient tous nos équilibres internes euh, dans une notion de, de maintien en bonne santé. On parle d'équilibre homéostasique. Le stress va libérer une hormone, hein, peu, importe, peu importe le nom, elle s'appelle l'hormone du cortisol, qui va, lorsqu'elle devient chronique, euh, provoquer plusieurs choses. Elle va dans un premier temps stimuler en permanence le rôle de la gréline, qui est responsable de l'appétit. Donc, notre faim augmente. C'est pour cela que certaines personnes disent « j'ai tout le temps faim ». Ensuite, le stress va aussi, hein, les émotions vont inhiber le rôle de la leptine, euh, qui, euh, la leptine qui s'occupe en fait de nos sensations de satiété. C'est pour cela notamment qu'on peut avoir cette sensation d'avoir tout le temps faim. Voilà par exemple ce qui se passe lorsque l'on soumet artificiellement une souris euh, à un déficit de leptine. Hein, ça conduit directement à l'obésité. Et ensuite, on va avoir la, di la digestion qui s'arrête par le rôle du, du système parasympathique. Et on peut faire tout à fait le parallèle avec euh, l'animal dans la nature qui se sent en danger et qui va manger pour avoir de l'énergie, pour tenir dans la durée face au combat et qui va gonfler ses poils, hein, euh, hein, qui va, euh, gonfler ses poils pour essayer de, de faire finalement euh, contrepoids, pour se montrer plus impressionnant. Pour les personnes en surpoids, la vie est un prédateur. Elle vit la personne qui qui est en surpoids, vit la vie comme un combat, même s'il n'en a pas conscience parfois. Hein, je parle des animaux car notre système de fonctionnement inné sont identiques à 98,4% avec certains animaux. Nous faisons exactement comme eux en cas de stress. Nous allons chercher à manger, donc appétit qui augmente et satiété qui s'arrête, et effectivement ne plus pouvoir digérer pour pouvoir euh, stocker, euh, stocker la nourriture et aussi gonfler pour pouvoir en fait se montrer plus impressionnant. C'est exactement ces comportements-là que nous avons, que nous avons en commun avec les animaux, et qu'il faut changer pour effectivement ne plus continuer à faire comme eux. Pour résumer ce que je viens de dire, nous avons en fait donc des pensées, des croyances, des émotions, qui représentent en fait 90% de notre réalité. Ces pensées, ces émotions, ces croyances vont entraîner des ressentis, corporelles qui vont en fait entraîner des comportements. De l'autre côté, nous avons la fonction de la nutrition, c'est-à-dire, on l'a vu, l'énergie, les plaisirs, l'émotionnel et enfin le réconfort. Donc à partir du moment où dans ma vie, en fait, je ne vais pas bien ou j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de plaisir ou j'ai besoin de réconfort, et eh bien notre cerveau a trouvé comme solution gagnante finalement de détourner la fonction de la nutrition vers un besoin de se réconforter, vers un besoin de s'apporter de l'énergie, vers un besoin d'avoir un petit peu plus de plaisir. Donc je stresse, j'ai des émotions, ces émotions me font manger, me donnent la sensation que j'ai faim, j'ai faim et effectivement je mange et ça me rassure. C'est ce que l'on appelle dans la méthode mère la fausse faim psychologique. La fausse faim psychologique c'est un détournement de la fonction de la nutrition vers un besoin de s'apporter en fait, un, un réconfort au niveau psychologique. Pour étayer ce que je vous explique, je vais vous parler de Brigitte, ce n'est pas réellement son prénom, hein, j'ai changé son prénom volontairement, qui, lorsque nous l'avons rencontrée, faisait 98 kg. Brigitte a testé euh, tous les régimes, car depuis euh, l'âge de 16 ans, en fait, euh, sa mère l'avait mise, mise au régime, parce qu'elle avait peur en fait de, de grossir. Elle était dans une lignée de, de femmes qui étaient assez grosses. Alors tous les régimes et tout ce qu'elle a mis en place euh, ont marché pendant un temps, mais euh, petit à petit en fait euh, ça devenait un de plus en plus difficile de faire des régimes et deux euh, elle reprenait de plus en plus rapidement, donc euh, à chaque fois un petit peu plus vite. Et puis en fait est venu le temps où elle arrivait plus du tout à perdre du poids malgré les régimes qu'elle s'imposait, hein, qui étaient vraiment de plus en plus draconiens, son corps s'était mis comme en résistance et en fait, plus rien ne bougeait. Jusqu'au jour où finalement, elle n'avait plus la volonté de se mettre au régime et elle a tout arrêté. Alors elle s'est mise à chercher une, une solution hein, sur internet et un peu partout, à se renseigner, et elle comprend qu'il existe des alternatives au régime et s'ouvre à d'autres approches, la sophrologie, l'hypnothérapie, la psychologie, euh, manger en pleine conscience, enfin tout ça a plutôt bien fonctionné pendant un temps, mais euh, comme pour les régimes alimentaires, finalement, systématiquement et invariablement, elle finissait par reprendre du poids. Alors, toutes ces techniques euh, agissaient hein, sur elle et, et, et avaient des conséquences euh, plutôt positives, mais, pff, ce mais ça ne marchait pas parce qu'invariablement, en fait, elle reprenait du poids et euh, ces crises de compulsion alimentaire et de boulimie n'étaient gérées que, que ponctuellement. C'est-à-dire que sans, quand ça allait mieux, eh bien, euh, elle n'avait plus ces crises-là. Donc, on voit déjà qu'il y a un lien entre, euh, finalement, euh, la façon dont on est dans sa vie et, et, et, la, fa et, et la façon de se nourrir. Alors, euh, avec le temps, la nourriture est devenue euh, euh, quelque chose qui a complètement envahi toute sa vie, jusqu'à ce qu'elle arrête. Hein, et finalement, euh, tout euh, tournait autour de, autour de ça, et euh, tout était à cause de, de la nourriture. Elle avait bien conscience que euh, les événements de sa vie avaient un impact direct sur ses prises alimentaires, mais en fait, euh, euh, rien n'y faisait, ou en tout cas, euh, pas beaucoup. Alors... elle euh, elle a essayé de, de comprendre pourquoi euh, et comment en fait sortir de la prise de poids. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on l'a rencontrée. Elle, comme la plupart de nos clientes, euh, nous ont dit euh, « vous êtes ma dernière chance, j'ai tout essayé et vraiment rien ne marche sur moi ». Alors, elle s'engage avec nous euh, dans le protocole de prise en charge de la méthode mère et perd euh, assez rapidement 18 kilos en trois mois en travaillant uniquement sur la reconnexion à ses sensations corporelles de faim et de satiété, je vous expliquerai ça plus précisément dans la dernière partie de cette présentation, et elle a appris à appliquer la règle de régulation de la faim. Ce qui lui a permis également de pouvoir reconnaître et dissocier en fait le besoin de manger, qui est inné, ce qu'on appelle la vraie faim, et de l'envie de manger, hein, cette notion de stress émotionnel, hein, cette fausse faim. Donc vraie faim, fausse faim, euh, psychologique. Mais ce qui a été vraiment déterminant, et ce qui lui a permis de continuer à perdre du poids régulièrement, sans faire de régime, hein, à son rythme, ça a été de comprendre les comportements neuro-inconscients euh, qu'elle mettait en place pour se défendre face à la vie, qu'elle vivait comme un combat, euh, et, et en fait, euh, voilà, elle ne pouvait pas trouver, euh, s'affirmer, elle n'arrivait pas à s'affirmer, elle, euh, elle avait une mauvaise estime d'elle-même, et euh, elle avait d'autres comportements qui, invariablement, la poussaient à, à manger. Elle a appris à savoir qui elle était vraiment, et a pu affirmer et s'affirmer, affirmer ses différences, sans avoir besoin de les imposer euh, par son corps. Elle n'a plus eu besoin non plus euh, de son surpoids pour comment dire, occuper l'espace, hein, quand on se sent petit à l'intérieur, la stratégie du cerveau peut être de mettre du volume autour de soi pour se sentir plus visible aux yeux des autres, hein, encore une façon de s'imposer. Et tout ça c'est toujours inconscient, hein. c'est pour ça notamment que euh, nous avons pu observer dans le réseau que les personnes que nous accompagnons euh, commencent par perdre du volume, avant de perdre du poids, c'est très très souvent, dans 95% des cas, 98% des cas, il y a vraiment d'abord une perte de volume, l'écran la, la, la de la ceinture se resserre. L'environnement semble moins hostile pour ces personnes-là, parce qu'elles arrivent mieux, elles se sentent petit à petit mieux armées avec le travail qu'on fait et que nous faisons avec elles, et, et elles savent mieux, enfin elles ont plus de répondants. Le travail à faire n'est donc surtout pas, vous l'avez compris, d'enlever le surpoids par de la restriction alimentaire, mais plutôt d'apprendre à une personne à démonter pas à pas tous les mécanismes qui vont entraver euh, la perte de poids. C'est comme ça que nous avons agi avec Brigitte, nous lui avons appris petit à petit à se remplir d'elle-même, si, euh, si, enfin, voilà, si je peux m'exprimer ainsi, et à lui permettre de ne pas avoir besoin de son corps pour faire contrepoids à lui apprendre à se défendre autrement qu'en s'imposant avec son volume. D'ailleurs, c'est une stratégie qui ne euh, marche pas. Hein. Euh, donc, à la fin de la prise en charge, avec la méthode mère, elle, était, elle en était à moins 25 kilos, parce qu'elle a arrêté de se servir de la nourriture comme un régulateur d'émotions et du surpoids comme un rempart contre la vie difficile, comme je vous l'expliquais au début de cette, de cette conférence. Elle a compris le sens et le rôle de son surpoids et c'est ça qui lui a permis d'agir dessus. Aujourd'hui, après deux ans, elle continue à perdre du poids. Elle ne vit plus la vie comme un combat. Elle a retrouvé du bien-être et de la joie de vivre. Et le poids continue à se perdre, mais à son rythme. Voilà ce que je voulais vous dire pour étayer ce que je, ce que je viens d'expliquer. De, Dans cette première partie, j'ai posé les bases d'une approche qui est fondamentalement différente. C'est une approche qui laisse de côté la nourriture et qui va plutôt chercher dans les causes, hein, les causes profondeurs, en hein, profondeur, hein, ce qui fait qu'une personne a des comportements déviants. Et nous, coach neurocomportementaliste en nutrition, nous, nous apportons d'autres clés pour accompagner les personnes à perdre du poids sans faire de régime. Pour autant, j'aimerais revenir un instant, dans cette deuxième partie, sur le mode de la façon de s'alimenter, pour que vous compreniez que la nourriture n'est vraiment pas le problème. Alors, nous venons de voir comment le surpoids était une réponse à un besoin de se protéger. Nous allons voir maintenant pourquoi les régimes alimentaires ne marchent pas, et comment nous pouvons nous-mêmes nous auto générer du poids. Oui, oui, vous avez bien entendu, hein, c'est bien ce que je suis en train de dire, nous pouvons nous-mêmes nous mettre en surpoids. Et, et, et en fait, qui, qui n'est pas nécessaire euh, obligatoirement d'être plus ou moins intolérant émotionnellement pour, euh, pour prendre du poids. Vous allez voir maintenant que comment le régime alimentaire, les substituts, les coupes fins, les, les, les stops sucre, les anneaux euh, gastriques virtuels, euh, etc., nous font prendre du poids et comment. À terme, tout ça fait grossir encore plus. Euh, sur le court terme, toutes les solutions, quelles qu'elles soient, font perdre du poids. C'est sûr, hein, je ne mets pas de nourriture dans mon corps, je perds du poids. Mais c'est ce qui, d'ailleurs, induit le monde en erreur, hein, c'est en fait, cette sensation de, dans un premier temps, de perdre du poids fait penser que c'est la solution pour, pour mincir. Mais on se rend compte qu'à long terme, le poids revient, et il revient, euh, il revient plus fort en quelque sorte. La phase de stabilisation ne marche pour personne. Euh, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. C'est pour ça que moi je l'appelle la fumeuse phase de stabilisation. Parce que comme le poids protège, le corps n'a de cesse que de se sentir en sécurité. Et dès que l'on va réouvrir les vannes, eh bien, le corps va se précipiter, hein, va à nouveau stockés en prévision d'une prochaine pénurie. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et ça, c'est un phénomène universel. Hein Mais, alors, quand même, je voulais vous rassurer, parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait des régimes toute leur vie, et qui continuent à faire des régimes, malgré le fait que ça ne marche pas. Alors, pourquoi je veux vous rassurer Parce qu'on est dans une partie du cerveau qui n'a pas de mémoire. Et dès que, en fait, on va compé, changer pardon, nos comportements, dès que euh, nos perceptions de l'environnement vont changer, ça va entraîner, en fait, un changement de nos comportements. Et la perte de poids va s'amorcer assez rapidement dans la plupart des cas. Alors, pour introduire cette deuxième partie, j'aimerais vous présenter Sylvie. Quand je rencontre Sylvie, elle pèse 85 kg pour 1,65 m. Alors, son histoire est vraiment différente de celle de Brigitte puisque Sylvie était une femme qui avait toujours été mince, et qui depuis l'enfance ne s'était jamais préoccupée de savoir comment elle devait manger. Elle mangeait quand elle avait faim, la nourriture n'était vraiment pas un, un problème pour elle. Elle n'a d'ailleurs pas su me dire avec précision quel était son poids de forme de l'époque. Ce qui a fait basculer sa vie, c'est sa rencontre avec Jacques. Jacques, c'est son compagnon, dont elle est tombée, enfin c'était son compagnon, dont elle est tombée follement amoureuse. Et assez rapidement, après leur rencontre, Jacques euh, lui dit qu'il préférait les femmes qui étaient un petit peu plus minces qu'elles. Et donc Sylvie, qui avait très envie de plaire à son compagnon, décide d'entreprendre de, de faire un régime. Et c'est à partir de ce moment là que commence la spirale, la spirale infernale pour elle hein, de la prise et de la perte de, de poids et vous allez comprendre pourquoi elle a perdu du poids dans un premier temps, et pourquoi elle l'a repris, et surtout pourquoi elle est arrivée à peser 85 kg alors qu'elle n'avait jamais eu de problème de poids. Pour vous expliquer comment fonctionne la fonction de la nutrition, eh bien, je vous propose de faire une, une incursion dans la physiologie des êtres vivants, hein, êtres vivants, humains et animaux, et comme ça nous allons comprendre comment fonctionne ce système. Alors, Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas utile d'avoir un cerveau humain pour que euh, le système de la fonction de la nutrition marche. Il fonctionne en totale autonomie, et d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est le cerveau de la conscience qui, pour les personnes en surpoids, pose un problème. Le cerveau de la conscience, c'est celui que nous avons en plus de, de celui des animaux. Euh, d'ailleurs, regardez les animaux sauvages dans la nature, hein, il, il n'y a pas d'animaux qui sont gros. J'ai bien dit, dans la nature, ça n'existe pas. Et pourtant, ils n'ont aucune notion de contenu nutritionnel des aliments, ni d'horaires, de repas, et encore moins de balance pour peser les aliments. Le surpoids, comme les maladies d'ailleurs, sont propres à l'humain. Pour en revenir au système de la nutrition, il est soumis à la loi de l'équilibre, comme d'ailleurs tous nos systèmes qui nous maintiennent en bonne santé, hein, faim, soif, satiété, digestion, sommeil, veille, température corporelle, sudation... En fait, on ne décide de rien, nos mécanismes innés, qui sont tous soumis à ce principe de l'équilibre, vont en fait nous envoyer des informations sur l'état de notre corps. Et c'est un système d'équilibre qui est basé en fait sur nos émotions, sur nos ressentis de plaisir et de déplaisir, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Lorsque le corps est en déséquilibre sur une de ses fonctions vitales, il va informer le cerveau qui lui va engager des actions pour que l'on revienne à l'équilibre. Pour le froid, par exemple, euh, nous allons avoir dans notre corps des signaux bien précis qui sont traduits par notre cerveau sous forme de « couvre-toi, tu as froid ». Donc il y a un ressenti physique qui envoie vers une traduction, on va dire, au niveau, euh, au niveau du cortex. L'objectif, c'est de nous pousser à conserver notre intégralité. Donc il faut vraiment comprendre que ce mécanisme là, c'est un mécanisme qui est totalement inné et euh, comme je le disais tout à l'heure, qui ne fait pas appel à la raison. Pour la fonction de la nutrition, il en est de même. Regardez, j'ai fait un schéma euh, du processus. Donc Dans notre corps, nous avons besoin de toutes sortes de nutriments pour nous maintenir nos cellules en bonne santé. J'ai pris là l'exemple du, euh, du sucre, des glucides. Nous allons donc consommer... Un certain nombre de glucides et euh, imaginez hein, notre ordinateur, notre super ordinateur intérieur qui va euh, nous informer du fait que nous arrivons sur réserve et que nous avons besoin de re-remplir notre réserve. C'est à ce moment-là que nous allons ressentir la faim. On peut tout à fait imaginer ça avec euh, la voiture, hein, le réservoir d'essence d'une voiture. Ou à un moment donné, lorsqu'on arrive sur réserve, on a un voyant qui s'allume sur le tableau de bord et qui nous indique que nous devons aller reprendre de, de l'essence, aller à la pompe à essence pour recharger notre, notre réservoir. Pour nous, notre voyant, eh c'est la sensation de faim dans le corps. Comment je sais ce que je dois remanger Ici, c'est la formation de plaisir qui va me rappeler que en fait, ce dont j'ai besoin, c'est de manger du sucre. Hein, j'ai un manque de sucre. Je vais remanger cet aliment et à un moment donné, eh bien, je vais avoir une sensation de satiété. C'est-à-dire, je n'aurai plus envie de cet aliment, je, serai, je ne serai plus attiré par lui. Et à ce moment-là, effectivement, ben, j'aurai inconsciemment rempli ma fonction de la nutrition avec le ou les aliments dont mon corps avait besoin pour pouvoir continuer à fonctionner en pleine santé. D'ailleurs, on voit très bien ce mécanisme avec les enfants. Les enfants, quand ils n'ont plus faim, même si c'est un super gâteau, le super gâteau préféré, euh, ils sont capables de s'arrêter en plein milieu. Pourquoi Parce qu'eux, ils sont vraiment en contact avec leur physiologiques. Donc, Vous l'avez compris, ce sont nos ressentis physiques qui nous indiquent le début du repas, la quantité à manger et quoi manger. Quand on respecte ces rythmes biologiques, il est impossible de prendre du poids. Tous les êtres vivants ont un système inné qui est capable de leur adresser des informations, ces informations, afin d'équilibrer besoins alimentaires et besoins énergétiques. Et aussi, c'est un mécanisme, comme je le disais, qui est totalement inconscient. Sans dévoiler un secret, il est bien connu que le régime alimentaire font perdre les sensations de faim et de satiété, puisqu'on n'écoute plus notre corps, mais on écoute des règles qui nous sont dictées par les, les, les règles des régimes. On ne mange pas quand la faim se fait entendre. On mange parce qu'on nous a dit qu'il ne faut pas sauter de repas, qu'il faut manger costaud le matin et léger le soir. On nous dit euh, ce qu'il faut manger et qu'il faut classer les aliments, bons aliments, mauvais aliments, hein, ceux qui font grossir et les autres. Et nous n'avons pas non plus besoin de tout tous les jours. Il y a beaucoup de règles comme ça qui sont fausses et archi fausses et qui... Euh, nous déconnecte totalement de nos sensations corporelles de faim et de satiété. Mais pensez aux animaux qui, je le rappelle, fonctionnent à l'identique de nous pour toutes nos fonctions vitales innées et ils n'ont aucune notion d'horaire, aucune notion de contenu alimentaire, il n'y a pas d'animaux gros dans la nature. Il y a donc vraiment une différence entre eux et nous, c'est que eux sont réellement connectés avec leurs instincts et leurs ressentis. Une fois que l'on est arrivé au rassasiement, la fonction de la nutrition se met au repos et on ne ressent plus la faim jusqu'à ce que nos réserves soient à nouveau vides. Et c'est exactement la même chose que la fonction du sommeil, par exemple, hein, du repos. Une fois que l'on a dormi son quota d'heures, on ne pense plus à, euh, à dormir. On recommence à penser à dormir lorsque l'on recommence à être fatigué. Comprenez que lorsque on n'a pas suffisamment dormi, eh bien on a cette obsession, en fait, quelque part, hein, d'aller de se dire ah, vivement ce soir qu'on aille se coucher. Et eh bien, pour la nourriture, c'est exactement la même chose. Si je n'apporte pas à mon corps ce qu'il me demande, qui est envoyé sous forme de plaisir, hein, de ressenti de faim, de plaisir, euh, eh bien, euh, je, mon corps, en fait, est insatisfait. Et comme la nutrition, c'est quelque chose de vital, il va en permanence euh, nous réclamer de la nourriture. Donc, on est obsédé par la nourriture et on ne pense qu'à la nourriture. Plus je correspond à ce que mon corps me demande, plus en fait je suis connecté avec mon ordinateur intérieur qui me précise ce que je dois manger et en quelle quantité je dois le manger. J'apporte à ce moment-là à mon corps tous les nutriments dont il a besoin et je ne peux être qu'en super santé et surtout pas en surpoids. Dans la méthode mère, donc, on, on apprend en fait à se reconnecter avec ses ressentis physiologiques et à correspondre à cette règle hein, qui est je mange quand je ressens la sensation de faim dans mon corps, j'arrête quand je n'ai plus faim, et dans cet espace-temps, je mange ce qui me fait envie. C'est ce que l'on appelle en fait la vraie faim, la faim innée, pour la méthode mère on appelle ça la vraie faim. Et c'est souvent par là que l'on entame notre, notre accompagnement pour permettre aux personnes de mincir durablement. Donc c'est cette reconnexion au corps et aux sensations corporelles qui nous sont envoyées sous forme de faim et de satiété. Alors, ce n'est pas suffisant pour pouvoir perdre du poids, surtout s'il y en a beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose qui permet d'amorcer une première, une première perte de poids. Pour étayer ce que je viens de dire et vous expliquer à quel point c'est une fonction qui est totalement inconsciente, je vais prendre l'exemple de cette, cette expérience du docteur Henri Lestrade, qui est un diabétologue qui est très connu pour ses expériences sur les nourrissons. Il a pris deux groupes de nourrissons, un groupe de nourrissons, a à qui il a donné un lait très riche en calories, et un groupe de nourrissons B à qui il a donné un lait très pauvre en calories. Et en fait, ce dont il s'est rendu compte, c'est que très rapidement, ceux qui avaient un lait pauvre en calories, le groupe B, a donc demandé plus souvent à manger que le groupe A, qui lui, finalement, avait un lait riche en calories. La deuxième chose qui était importante à observer, c'est que effectivement, les deux groupes de nourrissons ont grandi de façon totalement similaire et ont eu un, un poids et une taille et, et une taille égale donc vous voyez là que la conscience n'est pas importante puisque ces enfants n'ont aucune notion de ce ils sont en train de faire, ni de ce, est, de ce dont ils ont besoin, c'est simplement leur corps qui leur envoie un message en leur disant « voilà ce dont j'ai besoin voilà, ». Voilà, cela m'a permis d'introduire ce dont je veux vous parler maintenant, c'est la problématique du régime alimentaire. Donc on se retrouve ici avec notre schéma que l'on a vu tout à l'heure, à la différence près que les sensations ne sont pas envoyées sous forme de plaisir, mais que c'est ma tête qui décide ce que je dois manger. Donc je suis au régime, je vais utiliser mes calories, hein, de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau des glucides, je vais avoir une sensation de faim, je ne vais pas respecter ma sensation de faim parce que je suis au régime, et je vais donc arriver sur réserve, et même au plus bas de ma réserve. Et lorsque des aliments aussi vitaux que les glucides viennent à manquer, en fait, il se crée une dissociation, puisque lorsque les aliments viennent à manquer, on rentre dans l'ordre de la survie qui va faire que notre cerveau, notre cerveau de la volonté, celui qui nous permet de faire un régime, va être comme déconnecté, et on va se retrouver à manger, alors qu'on est en plein régime, et que l'on ne veut surtout pas manger. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, notre corps va nous faire remanger, va nous amener au niveau de la satiété, mais qu'il va en demander beaucoup plus, en, en prévision d'une prochaine pénurie. Donc, en fait, on mange, c'est pour ça que la phase de stabilisation ne fonctionne pas. On va manger, on va s'empêcher de manger parce qu'on fait un régime. Au bout d'un moment, on arrive sur réserve. Le corps a retenu que quand il en demande, il n'en a pas tout le temps. Et donc, en fait, il va nous faire stocker. Et petit à petit, plus je fais des régimes alimentaires, plus je stocke. C'est-à-dire que je vais revider complètement ma réserve, ma réserve supplémentaire de kilos. Mais en plus de ça, je vais à chaque fois que je fais un régime alimentaire, en rajouter. Donc vous voyez, c'est ce que l'on appelle l'effet yo-yo. Ce sont des stress physiologiques très forts et très, très importants et c'est pour ça que finalement on se retrouve à prendre plus de poids que nécessaire. On appelle ça la fausse faim physiologique dans la méthode mère, c'est-à-dire une faim qui va faire appel à nos besoins physiologiques pour lesquels nous n'avons aucune prise, la compulsion alimentaire. Il va donc falloir apprendre à se reconnecter avec ses ressentis physiologiques, pour se rapprocher de notre faim innée, c'est-à-dire je mange quand j'ai faim, je m'arrête quand j'ai plus faim, et dans cet espace-temps, je mange ce qui me fait envie. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour les personnes qui ont fait beaucoup de régimes alimentaires, mais comme je le disais, comme c'est une fonction innée, finalement on arrive assez facilement à se reconnecter quand on a les clés et qu'on sait où on doit aller chercher pour pouvoir en fait trouver ces sensations dans le corps. Une chose qui est importante à comprendre aussi, c'est ce qui se passe au niveau de l'organisme lorsque on fait de la restriction alimentaire. C'est que notre corps, nos cellules, nos 55 milliards de cellules qui constituent en fait notre, notre état d'être humain, sont composées de quatre types de grandes molécules. Les polysaccharides, c'est-à-dire les sucres, les graisses, les protéines et un système héréditaire. Sucre, graisse et protéines. Ce sont les premiers nutriments que l'on tente d'éviter quand on veut perdre du poids. Alors on se sent fatigué, on est déprimé, on n'est pas en santé, on est même démoralisé, parce que en fait, notre corps n'a pas les nutriments dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Autre chose qu'il est important de comprendre, c'est que le sucre, la graisse et les protéines, c'est ce que l'on appelle en fait les macronutriments, qui sont tout à fait vitaux, vous l'avez compris, pour le bon fonctionnement de notre corps. Notre cerveau d'ailleurs fonctionne avec 80% de sucre. Tous les autres nutriments, que l'on appelle d'ailleurs les micronutriments, n'ont qu'un seul objectif, rendre les macronutriments assimilables par le corps. C'est-à-dire que les micronutriments seuls, donc, euh, sont inutiles pour le corps. Le corps s'affaiblit et sur le long terme, ça peut provoquer des maladies qui sont parfois irréversibles, hein, certaines carences, etc. Et encore une fois, ça, ce pas moi qui le dis, ce sont vraiment les résultats des recherches scientifiques qui ont été faites dans ce domaine. Donc pour reprendre l'exemple de Sylvie dont je parlais tout à l'heure, l'idée c'est de comprendre que l'accompagnement a été complètement différent puisque là le problème n'était pas tellement de l'ordre du psychologique, de fin psychologique, le besoin de se remplir, mais plutôt de l'ordre des, des problématiques, de l'ordre physiologique. L'accompagnement a été moins long, elle a perdu du poids aussi très rapidement parce qu'elle s'est rapidement reconnectée à ses ressentis physiologiques Malgré le fait que pendant 10 ans, elle a lutté contre sa fonction innée de régulation de la faim, elle a quand même très rapidement retrouvé son poids de forme. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de mémoire dans cette partie du cerveau. Et dès que nous apportons de façon régulière les nutriments dont il a besoin, le corps va rapidement se réguler et va arrêter systématiquement de stocker de peur d'une prochaine pénurie. Et sincèrement, pour un grand nombre de nos clients, ça va plutôt très vite. Pour en revenir à Sylvie, nous avons quand même euh, travaillé aussi avec elle sur la reconstruction de son estime d'elle-même et sur la reprise de, de confiance dans, dans la relation de couple, hein, qui est souvent liée euh, aussi à, à des histoires transgénérationnelles. Et euh, ici, nous avons fait euh, les liens euh, avec son histoire familiale et les comportements neuro l'épigénétique appliquée, qui lui ont permis euh, de sortir définitivement de sa problématique de surpoids. Donc aujourd'hui Sylvie s'est mariée, elle vit en couple, elle a perdu tout son poids. Elle a aussi retrouvé le plaisir de, de vivre sans faux stress et sans fausse faim et la nourriture est devenue euh, tout simplement une fonction comme une autre qui lui permet de se maintenir en bonne santé. Nous arrivons maintenant à la troisième partie de cette conférence qui va me permettre de vous présenter comment il est possible de perdre du poids naturellement, sans faire de régime, sans substitut et sans médicaments. Et en premier lieu, on va pouvoir en fait remettre les choses dans le bon sens, c'est-à-dire la cause principale de la prise de poids, c'est d'abord des stress psychologiques qui vont entraîner effectivement cette fameuse prise de poids, qui est donc la première conséquence. Quand on a pris du poids, eh bien on va essayer par tout moyen de perdre ce poids. Le régime alimentaire va être la solution la plus connue aujourd'hui. Cette, ce, le régime alimentaire va entraîner des stress physiologiques par manque de nourriture qui vont entraîner des rattrapages, donc l'effet yo-yo, et ce qui va être donc une deuxième conséquence et qui vont augmenter le surpoids et donc générer des stress psychologiques plus importants. Et effectivement, on se retrouve en fait dans cette spirale parce qu'on ne prend pas cette problématique par le bon angle. Donc, quel est le mode opératoire de la méthode mère Donc, nous travaillons sur deux axes. Le premier axe, c'est réapprendre à manger selon nos instincts, de façon innée. Donc ce premier axe est très très important parce qu'il va nous permettre de faire la différence entre la vraie faim et la fausse faim. La vraie faim qui est la faim innée et la fausse faim qui est la faim physiologique comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc l'idée c'est de retrouver le bon comportement. C'est très très important parce que quand on arrive à faire la différence entre le, la vraie faim et la fausse faim, on est capable de, de dire « voilà, là je sais que j'ai vraiment faim, il faut que je nourrisse mes cellules et là je dois manger tout ce dont j'ai besoin ». C'est à ce moment-là que effectivement on va manger. Et quand on fait ça, on ne peut comme je le disais absolument pas prendre de poids. La phosphine, à l'inverse, comme elle n'apporte pas de signaux dans le corps, là je comprends que c'est autre chose que de la faim. Et c'est là où va intervenir le deuxième axe dont je vais parler tout à l'heure. Donc pour ça, nous faisons des exercices. Ces exercices c'est à faire très souvent entre les séances, après les explications que nous avons pendant les séances, et pour, effectivement, à nouveau reconnaître nos sensations de faim, de satiété, de rassasiement. Et quand on fait ça, en fait, on travaille également conjointement sur la compréhension de ce qui se met en place. Et très vite, ce que l'on peut observer, c'est que très vite, les, les crises de compulsion alimentaire et les boulimies s'arrêtent. Et vraiment, déjà, dans les premières séances, on observe une perte de poids effective. Une fois que nous avons fait cela, nous allons travailler sur le deuxième axe. Le premier axe est très important, mais une fois qu'on a fait ce premier axe, on n'a pas fait grand-chose. Il va falloir maintenant aller travailler en profondeur sur la problématique du, du fait qu'on se retrouve en surpoids. Et ça n'est pas une histoire de nourriture, mais plutôt une histoire de comprendre les comportements qui nous poussent à manger. Et c'est effectivement ce deuxième axe qui va nous permettre de sortir de ça définitivement. En fait, on va repérer, on va comprendre, on va apprendre à mieux gérer les stress conscients et inconscients. Dans la méthode mère, nous travaillons sur trois types de stress. Nous avons... Les premiers stress, qui sont les stress que j'appelle de catégorie 1, ces stress, ce sont les stress du quotidien, ce sont des stress conscients. Euh, on est capable de dire ce qui nous stresse, euh, mon mari, mon boulot, ma femme, ma non-femme, le manque d'argent, euh, la peur de perdre son travail, le fait de ne pas être marié, de ne pas arrivé à avoir d'enfants, etc. En fait, toutes les problématiques qui peuvent être à l'origine de, de sources de stress et par voie de conséquences de surpoids. On va ensuite travailler sur un deuxième type de stress qui sont des stress en lien avec des événements que l'on peut dater. Donc ce sont toujours des stress conscients, mais euh, la personne est capable de dire à partir de ce moment-là, j'ai pris du poids. Je me suis mariée, j'ai pris du poids, j'ai eu un enfant, j'ai pas réussi à perdre mon poids, une maladie, euh, une peine de cœur, des examens. Hein. Très souvent, les, les, les jeunes prennent du poids au, au moment des examens, c'est pas par hasard. On va parler bien sûr d'un décès qui peut faire qu'une personne va avoir besoin de se, de se remplir en fait euh, comme si elle se remplissait du manque de la personne. Et bien sûr aussi on peut parler de la ménopause puisque la ménopause est un sujet euh, qui préoccupe beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui et qui pourtant euh, on ne devrait pas euh, normalement prendre de la, du surpoids à l'âge de, de la ménopause. Euh, sinon 100% des femmes à l'âge de la seraient en surpoids. Et ensuite, on va travailler sur un troisième type de stress, donc ce troisième type de stress euh, dont j'ai longuement parlé, en, en, dans, dans cette première partie, qui parle des stress qui sont visibles à travers les comportements inadaptés. Ce sont des stress inconscients, des stress qui nous viennent de nos ancêtres euh, et qui nous conditionnent à aller rechercher dans la nourriture quelque chose que l'on ne peut pas surmonter ou gérer par soi-même, qui sont les comportements neuro-inconscients, donc l'épigénétique appliquée. Comprenez que ce que nous cherchons dans notre pratique, c'est plus le sens, le résultat de ce qui se reproduit, euh, pour déceler en fait la cause, le trouble du comportement. On va travailler avec des outils de coaching. Hein, des outils d'accompagnement pour comprendre et agir sur les comportements qui poussent à manger et à stocker. Euh, on va comprendre, on va à la fois utiliser les comportements neuro-inconscients que l'on va expliquer que va, euh, et avec lesquels on va expérimenter euh, des, nouvelles, des nouveaux comportements. Mais on a aussi euh, une partie d'explication du fonctionnement du cerveau, de la physiologie hein, qui permet de mieux comprendre, de prendre possession en fait, de, de nos comportements et d'arrêter de subir. Et dans ce deuxième axe, hein, vous l'avez compris, c'est beaucoup la gestion des stress qui va faire que petit à petit, une personne va retrouver une sérénité intérieure parce qu'elle va apprendre à se connaître, apprendre à gérer le stress, comprendre que les émotions ne sont que des indicateurs, des guides internes, plutôt que des ressentis qu'il faut éviter à tout prix, et petit à petit, en fait, se libérer du poids parce que il n'aura plus de raison d'être, et c'est en cela que c'est durable. Concrètement, comment ça se déroule Donc, Ce sont des séances individuelles, en face à face, avec tout d'abord une première consultation, qui est une séance diagnostique. Elle dure une heure. C'est une séance qui nous permet de connaître, d'en savoir un peu plus sur vous, et de connaître le mode opératoire, d'établir un pré, une pré-stratégie qui va être utilisée pour vous et avec vous uniquement, qui nous permet aussi de définir ensemble le nombre de séances nécessaires pour commencer, en fait, cette prise en charge. Vous l'avez vu, par exemple, dans le cas de Brigitte ou de Sylvie, l'accompagnement n'est pas le même. C'est un accompagnement mensuel, c'est-à-dire qu'il y a 1h30 en vis-à-vis, -vis et durant les trois semaines qui suivent, nous faisons des points réguliers par téléphone, par SMS, par mail. Ce n'est bien sûr pas une obligation, mais le principe, c'est de donner la possibilité à notre coaché d'être accompagné tout au long du mois d'autant que parfois certains exercices nécessitent d'être suivis par nous. La cadence mensuelle entre les séances est nécessaire car elle permet euh, au cerveau de, de créer des nouvelles habitudes. Il faut en général une vingtaine de jours pour que les anciennes habitudes soient remplacées par des nouveaux comportements hein, pour euh, finalement créer des nouvelles euh, connexions synaptiques. Quelques mots sur notre métier de coach, hein, notre métier de coach neurocomportementaliste en nutrition, c'est avant tout du coaching. Le métier de coach, c'est un métier qui ne peut pas s'apparenter à des métiers tels que la psychologie ou que la psychanalyse. Le coach n'est pas tourné vers le passé, pour comprendre les traumas du passé, il est résolument tourné vers le futur, même si je parle de mémoire irritée et de transmission génétique. Nous travaillons sur euh, le présent, avec les comportements d'aujourd'hui, pour changer pour le futur. Nous ne sommes pas dans les « pourquoi je suis comme ça », mais « comment je sors de là ». Nous ne sommes pas des conseillers, mais des accompagnateurs. Notre métier, c'est de vous aider, de faire miroir par rapport à vous, pour vous découvrir vous-même. J'aime bien rappeler que les coachs à l'origine étaient dédiés aux personnes, aux champions, pour les aider à mieux se comprendre et à se surpasser. C'est exactement ce que nous faisons. Nous aidons les personnes que nous accompagnons, nos coachés, à comprendre pour arrêter les frustrations, la culpabilité, les compulsions, et surtout à découvrir qui ils sont vraiment, qui se cachent derrière cette personne qui est en surpoids, et qui ne demande qu'une seule chose, à être elle tout simplement, et faire que la nourriture revienne à sa fonction première, c'est-à-dire nous donner de l'énergie, pour vivre notre vraie vie. En fait, le bénéfice, euh, avec la méthode mère, il va bien au-delà de la perte de poids. Parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Lorsque nous rencontrons nos coachés, de manière générale, ce sont des personnes qui sont bien sûr en surpoids, qui ont un manque d'estime d'elles-mêmes, qui se dévalorisent, qui ont des angoisses et des peurs, qui sont hyperactives ou inactives d'ailleurs, qui ont une tendance à la victimisation. Alors j'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai qu'avec la méthode mère, finalement on devient plus acteur de sa vie, on prend les choses plus plus en main plutôt que de les subir. Il y a une, les personnes qui sont en surpoids ont parfois une fuite de la réalité, du déni parfois même, des problèmes relationnels et, et, et parfois des, des problèmes de santé. Donc une vie avec des addictions et une vie difficile. Après avoir suivi le coaching avec la méthode mère, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Déjà, il y a une perte de poids effective, ça c'est évident, mais ensuite il y a les addictions qui s'arrêtent, parfois même pour certaines personnes, l'alcool, la cigarette, hein, tout, tout s'arrête en même temps, puisqu'on est dans le circuit d'addiction. Les personnes ont une meilleure connaissance d'elles-mêmes, elles ont une meilleure confiance en elles, elles sont dans, dans le non-jugement sur elles-mêmes et sur l'entourage. Il y a une sociabilisation accrue, il y a une sérénité certaine qui s'installe qui puisque nous sommes quand même des spécialistes de la gestion des stress. Donc vraiment une paix intérieure qui petit à petit s'installe profondément et durablement. Et puis, il y a une dynamique euh, très positive pour elle-même mais aussi pour l'entourage. Pour l'entourage, pour le mari, pour la famille et aussi pour les enfants. Vous l'avez compris les transmissions épigénétiques, ce sont des transmissions des parents vers les enfants. Donc lorsque le parent change, et pas seulement ses comportements alimentaires, eh bien, on voit des enfants qui vont beaucoup mieux, qui sont plus sereins, qui sont plus calmes. Et puis, durant l'accompagnement, nous découvrons petit à petit des personnes qui se révèlent à elles-mêmes, qui mettent en place une stratégie de vie gagnante, qui retrouvent un bien-être, pas simplement du fait de la perte de poids, un bien-être général et aussi de la joie de vivre. Il y a vraiment un avant et un après. Je vous invite grandement à aller voir les témoignages sur votre site internet et sur la chaîne YouTube. Vous comprendrez encore mieux ce que je veux exprimer maintenant. Donc La méthode mère, c'est un réseau qui est présent dans la France entière. Nous avons encore beaucoup de, de régions à combler, hein, la demande est importante, mais euh, la méthode est quand même, malgré tout, accessible à tout le monde, puisqu'il est possible d'être accompagné à distance, par téléphone ou depuis un PC. Ça fonctionne déjà depuis longtemps, euh, on n'a pas mis en place ce système depuis la Covid, c'est vraiment quelque chose euh, qui existe depuis plusieurs années et qui fonctionne vraiment bien, aussi bien qu'en présentiel. Hein, si certaines personnes ont besoin d'être rassurées sur ce point-là, sachez que vraiment, il y a peu de différence entre avoir vraiment quelqu'un en vis-à-vis -vis et à travers un écran. Pour vous spécialement qui écoutez cette conférence, nous vous offrons un premier appel gratuit pour vous permettre de poser toutes vos questions adaptées à votre cas personnel à un coach. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site internet de la méthode mère. Donc là, je vous ai mis l'image de la, de la partie haute du site Internet. Et vous voyez que dans le menu en haut, il y a un petit onglet qui s'appelle « Contact » et dans lequel il est noté « Être coaché ». Donc vous, vous cliquez là-dedans, vous allez tomber sur un questionnaire. Et en fait, ce questionnaire, une fois que vous l'avez rempli, va être envoyé. Euh, sur le coach de votre région. S'il n'y a pas de coach dans votre région, ça sera euh, envoyé vers la personne qui sera la, la, la disponible le plus rapidement et, et elle pourra répondre à toutes, euh, à, à toutes vos questions. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses, que cela vous a permis de comprendre que pour mincir durablement, la solution commence par la tête, par la compréhension des mécanismes qui poussent à manger et à stocker et que le régime alimentaire n'est jamais la solution en tout cas pour mincir durablement. Que la méthode mère vous aide à comprendre pourquoi vous êtes en surpoids et comment sortir de ça, nous sommes là pour vous, pour vous accompagner et vous aider à changer, à évoluer et à devenir qui vous êtes vraiment. Place maintenant aux questions-réponses. Donc, Je vais supprimer le, le PowerPoint afin que vous puissiez me voir à nouveau et regarder sur le chat les questions qui ont été posées. Voilà, pendant que je suis en train de... Euh, changer d'écran et de lâcher le partage. Sachez qu'à la fin de cette présentation, je vous ferai état de statistiques concernant le taux de réussite. Voilà, donc il nous reste maintenant 15 minutes et je vais vous proposer de répondre à vos questions donc sur, sur, le, sur le chat. Alors, il y a beaucoup, je vois qu'il y a beaucoup d'échanges entre vous euh, concernant euh, des réussites. Voilà, donc euh, j'ai une première question de Sabine. Sabine qui nous dit euh, « Bonjour Nathalie, je voudrais savoir pourquoi votre méthode n'est pas plus connue euh, Vous dites que cela fait dix ans euh, que euh, vous exercez et pourtant on n'en a pas entendu parler. » Alors oui, merci Sabine pour cette question, en effet… Pour tout vous dire, j'aurais bien aimé moi aussi pouvoir faire connaître cette méthode bien il y a bien longtemps et plus avant, mais c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs obstacles. Je pense que le premier de ces obstacles, c'est qu'il y a dix ans, la population n'était pas prête à entendre qu'il était possible de perdre du poids autrement, que en faisant des régimes alimentaires. Donc, euh, voilà, Je parlais déjà de neurosciences et d'épigénétique, mais euh, je n'étais pas entendue à l'époque, parce que je crois que c'était un peu, un peu trop nouveau. Je, moi, je suis donc euh, partie de très, très, très loin, et pendant de longues années, il a fallu que je convainque à la fois le corps médical et la population que euh, l'approche par le régime n'était pas, pas la bonne. Ensuite, comme vous vous en doutez certainement, je me suis été heurtée, je me suis heurtée à, comment dire, à des très hauts gros lobbying qui m'ont barré la route. Et puis aussi, pour tout vous dire, j'ai développé cette méthode avec mes propres moyens financiers et je n'ai pas les mêmes moyens que certaines multinationales. Donc, mais aujourd'hui, grâce à Internet, il est possible en fait, sans avoir trop de moyens, de pouvoir développer cette méthode mère et surtout empêcher certaines instances de, de faire exploser la vérité. Donc aujourd'hui, on en arrive à cette synchronicité qui fait que la méthode mère peut être, peut être connue. Voilà. Euh, donc, euh, très bien. Donc, là, j'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre question bah, J'ai un témoignage d'une euh, cliente. Euh, voilà, merci Adeline qui nous dit euh, que pour elle, euh, après la méthode mère, sa vie a changé et que ses amis ont aussi vu des belles réussites. J'ai commencé en janvier à 105 kg et j'ai 80 je suis j'en suis à 97 kg, je me fais plaisir, je mange quand j'ai faim et je perds mon poids assez régulièrement, c'est vraiment bluffant. Merci pour ça. Ce qui est rassurant, c'est que je perds mon, mon poids à mon rythme. Effectivement, c'est une des clés, hein, c'est d'essayer de perdre son... Enfin, le, le poids va se libérer à son rythme, mais les régimes alimentaires, c'est très violent, c'est très brutal. Et finalement, le poids, le poids reprend son, son, comment dire, ses droits rapidement, tout simplement parce que le corps n'est pas prêt à, à perdre ce poids. Merci Adeline pour, pour ce témoignage. J'ai une question de Rachel qui dit « Pour moi qui ai fait beaucoup de régimes, est-ce que ça va être plus long ?» Alors, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. C'est pas « plus j'ai fait des régimes, plus je vais mettre du temps à perdre du poids ». En fait, nous sommes dans une partie du cerveau qui n'a pas de mémoire à proprement parler. Retrouver les comportements alimentaires inné ne prend pas beaucoup de temps et beaucoup de nos coachés, en fait, se reconnectent assez facilement à leur ressenti de faim et de satiété. Ce qui prend plus ou moins de temps, c'est la capacité qu'a une personne à s'accorder du temps pour essayer de mettre en œuvre des nouveaux comportements, pour expérimenter des, nouvelles, des nouveaux comportements. Certaines personnes arrivent facilement à changer euh, pour d'autres, c'est parfois un petit peu plus long. C'est pour ça que, notamment, nous avons cet accompagnement mensuel qui fait que, parfois, on a intérêt à, à plus communiquer avec notre coaché pour pouvoir l'aider à, à, à mettre en place certains comportements qui peuvent être un petit peu compliqués pour certains. Euh, voilà, donc… Euh, globalement, on va dire que c'est possible de changer, ça met plus ou moins de temps, mais je reste persuadée que c'est simplement une question de temps. Comme je dis souvent, c'est peut-être le pas d'après qui va faire le déclic, donc il faut rester excessivement concentré, confiant, et c'est vraiment la clé de la réussite. Voilà Rachel, j'espère avoir répondu à votre question. Alors Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai effectivement, alors j'ai pas mal de questions sur, sur le prix. Donc par exemple Christine qui me dit euh, est-ce cher Donc bonjour Christine, tout dépend en fait de, de, de à quoi on compare. Si on compare par rapport à un thérapeute, on est sommes en effet plus cher. Mais notre prise en charge est mensuelle et elle inclut en plus du coaching la possibilité d'avoir autant de fois que nécessaire le coach qui va répondre aux questions et qui est proche de, proche de vous en dehors des séances. Si on compare à d'autres méthodes pour perdre du poids, nos prix sont tout à fait comparables, voire parfois un peu moins chers. Il y a la grande différence pour la méthode mère, c'est qu'il s'agit d'un investissement et non d'un coût. Si vous pas, on n'est pas obligé en fait, de refaire des régimes chaque année, on perd du poids durablement. Euh, D'ailleurs, il faut demander à votre mutuelle, car euh, il y a une partie, trop, très souvent, des séances qui peuvent être prises en charge, surtout si elle est prescrite par votre médecin. Et euh, La première séance euh, va permettre de déterminer en fait, ce forfait de prise en charge. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai J'ai une question de, de Clara. Clara dit… Euh, « Ça semble difficile de manger lorsque l'on a faim, car nous ne sommes pas des animaux. Euh, moi, comme beaucoup, nous avons des horaires de bureau. » Oui, Clara, bonjour et merci. Merci pour de me poser cette question-là. C'est souvent que, que nous avons cette remarque. « Il est tout à fait possible d'ajuster en fait notre faim à nos heures de repas. » Euh, de la même manière qu'il est possible de se, déca... de se caler à des nouveaux horaires lorsque l'on part hein, dans des pays étrangers. Finalement, euh, on va inverser notre façon de manger et on va très vite euh, se caler à des nouveaux horaires. Donc, il suffit simplement euh, de, bien tr... de, de permettre à notre corps euh, de s'adapter, et c'est ce qu'il sait faire, et il n'est pas, une... pas du tout question dans cette méthode-là de se désociabiliser ou euh, de ne pas partager de repas en, en famille. C'est quand même l'idée, hein, bien sûr. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Donc euh, Stéphanie, bonjour Stéphanie. Donc Stéphanie, comment fait-on euh, quand on n'a pas conscience du point de départ de notre problème, surtout quand il vient de l'enfance Alors Stéphanie, euh, on n'a pas besoin euh, de connaître le point de départ euh, de... Euh, quand est-ce que le poids a commencé ou quelle est l'histoire qui a fait qu'on a commencé hein, Parfois ça remonte à plusieurs générations. L'idée c'est que pour vous aider, on va comprendre en fait les comportements d'aujourd'hui plus que ce qui s'est passé dans le passé ou dans l'enfance. Pour, pour vous permettre en fait de perdre votre poids. Votre poids d'hier et d'aujourd'hui nous indique que, nous avons que, vous, que vous avez besoin, que vous cherchez à vous protéger, et euh, plutôt que de chercher à comprendre euh, de quoi vous vous protégez, nous allons plutôt vous apprendre à vous sentir en sécurité, hein, pour justement euh, lâcher la nourriture, et puis avoir besoin de mettre ce volume autour de vous, et voire même euh, de manger, euh, pour euh, gérer vos émotions. Hein, comme je, comme je l'ai expliqué. Voilà l'idée. Euh, bah écoutez, euh, malheureusement, je vois que le temps, le temps qui nous était imparti euh, est passé. Donc, euh, j'espère vous avoir vous avoir euh, aidé, aiguillé, ouvert sur d'autres paradigmes que ceux que vous connaissez aujourd'hui. Euh, comprendre que la nourriture n'est pas le problème. Comprendre que il, y a, il existe en fait une solution qui permet de perdre du poids durablement, sans faire de régime, sans passer par la restriction, le contrôle, le, euh, la, comment dire, la frustration, la culpabilité, en arrêtant en fait d'aller contre soi, hein, mais plutôt en allant avec soi, en n'étant pas dans, dans, dans la volonté, mais beaucoup plus dans un accompagnement bienveillant, avec pour objectif en fait de de permettre à cette femme qui est à l'intérieur de, de se libérer, de sortir de ce, de ce, de ce corps de souffrance qui finalement l'empêche de vivre sa vraie vie. Et c'est l'objectif en fait de la méthode mère, c'est de vous permettre en fait de savoir qui vous êtes vraiment et de vivre cette vie qui est la vôtre. Parce que comme tout le monde, vous avez droit au bonheur, à la joie de, de vivre et de manger autant que vous le souhaitez. Dans cet espace-temps qui est de manger quand j'ai faim et de m'arrêter quand ai plus, je n'ai plus faim. mais c'est c'est la clé pour effectivement se retrouver et s'aimer et, aimer, et, et aimer, aimer la vie. Merci. Comme je vous l'ai proposé, voici quelques chiffres pour vous permettre de mieux appréhender les résultats de la méthode mère. Cette étude porte sur un échantillon de 100 personnes qui ont été coachées par nous dans le réseau. Donc euh, 98% des personnes ont, ont retrouvé un bien-être, hein, c'est cet avant et cet après dont je parlais, dont je parlais tout à l'heure, on sait que 78% des personnes reconnaissent que dès les premières séances, elles cessent de, de s'alimenter en mode compulsif, et ou arrêtent leur crise de, de boulimie, donc c'est quand même un chiffre qui est très très très important, et c'est dans les premières séances, donc c'est vraiment assez remarquable, peu de personnes, peu d'organismes peuvent se targuer d'avoir de, des chiffres comme cela. Euh, 73% des personnes ont perdu du poids et du volume dès les premières séances. Donc vous avez compris, hein, dès qu'on commence à se reconnecter avec les ressentis physiologiques, euh, on commence à moins manger, on est plus en conscience. Il y a beaucoup de choses qui se passent dès les premières séances. Donc c'est très intéressant et surtout, on perd du poids et on mange comme on en a envie. C'est quand même assez, euh, assez remarquable et, et, et, à peine, et à peine croyable. Un chiffre encore qui est important, c'est que 90% des personnes disent qu'à la fin de la prestation, l'alimentation, hein, la façon de s'alimenter, les aliments, euh, la culpabilité, euh, la frustration, etc. n'existent plus, hein, ne sont plus au centre de leurs préoccupations, et dans 80 des, 92% des personnes ont euh, obtenu le poids qu'elles désiraient. C'est un chiffre qui est intéressant, parce qu'en en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines personnes, ont perdu plus de poids que ce qu'elles voulaient. C'est-à-dire qu'elles sont venues avec un objectif et finalement elles sont sorties avec un objectif inférieur. Elles ont simplement retrouvé leur valeur consigne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un poids euh, qui est le vôtre, euh, celui qui appartient à votre ADN, à votre état d'être, vous pouvez le retrouver. Il n'y a rien qui empêche, à part bien sûr des malformations congénitales, qui vous empêchent de retrouver votre poids d'origine, celui qui est prévu par votre, par votre corps et vos cellules. Donc c'est quand même quelque chose qui, qui, qui fait plaisir à entendre, et c'est pour ça que je disais que j'espère que cette conférence vous aura donné beaucoup d'espoir, et on est vraiment là pour, pour pouvoir vous aider. Merci beaucoup pour votre, votre écoute. Oh,